Il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre. Je ne peux jamais arrêter de travailler dur. Chaque jour, je sens que je dois m'améliorer. Travail acharné, détermination, je dois continuer à me dépasser. Un autre jour, une autre occasion de prouver que tous ceux qui doutent de vous ont tort. Si vous faites le travail, vous êtes récompensé. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Mes héros sont et étaient mes parents. Je ne peux pas imaginer avoir quelqu'un d'autre comme héros. Un coach est quelqu'un qui voit au-delà de vos limites et vous guide vers la grandeur. Si vous arrêtez une fois, cela devient une habitude. N'abandonnez jamais Les gagnants ne se contentent pas d'apprendre les bases, ils les maîtrisent. Vous devez surveiller vos fondamentaux en permanence, car la seule chose qui changera sera votre attention sur eux. Ne pensez jamais aux conséquences d'un échec, car vous penserez toujours à un résultat négatif. Ne pensez qu'à des pensées positives et votre esprit gravitera vers ces pensées. Je sais que la peur est un obstacle pour certaines personnes, mais c'est une illusion pour moi. L'échec m'a toujours fait essayer plus fort la prochaine fois. Mon attitude est que si vous me poussez vers quelque chose que vous pensez être une faiblesse, alors je transformerai cette faiblesse perçue en une force. Plus je me prépare plus j'ai de chance. Concentrez-vous comme un laser, pas comme une lampe de poche. Tout ce que je savais, c'est que je n'ai jamais voulu être moyen. Si vous êtes sûr d'avoir fait tout votre possible pour vous préparer, alors il n'y a rien à craindre. Regardez-moi dans les yeux. C'est bon si tu as peur, moi aussi. Mais nous avons peur pour différentes raisons. J'ai peur de ce que je ne deviendrai pas. Et tu as peur de ce que je pourrais devenir. Regarde-moi je ne me laisserai pas finir là où j'ai commencé. Je sais ce qui est en moi, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Regardez-moi dans les yeux. J'ai quelque chose de plus important que le courage. J'ai de la patience. Je deviendrai ce que je sais que je suis. Parfois, un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais abandonné. Rien de valeur ne vient sans être gagné. N'ayez pas peur d'échouer. Ayez peur de ne pas essayer. Le talent fait gagner les matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence font gagner des tournois. Ne jamais dire jamais, car les limites comme les peurs, ne sont souvent qu'une illusion. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le coup gagnant et j'ai raté le match. J'ai échoué maintes et maintes fois dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis.